Et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Les êtres humains ont généralement besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin de reconnaissance, mais pour certains, ce besoin est déséquilibré, causé par certaines blessures ou des circonstances et des événements dans la vie. Je vous propose de suivre le témoignage de Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton Histoire. Merci. Tu as un témoignage très touchant à nous raconter. Je te laisse la parole. Merci. Alors, je m'appelle Marion. Je suis d'origine congolaise et je suis née au Congo. Je suis venue en France à l'âge de 9 ans mm -hmm. et je suis venue en France justement pour mes études bah, parce qu'en Congo, c'est compliqué mm -hmm. les études et je suis venue pour ça. Et euh, tout d'abord, mon témoignage commence au Congo, quand j'étais petite. Mm -hmm. Alors, il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais euh, une fille, euh, je travaillais bien à l'école, ça se passait bien à la maison, à l'école ça allait, je travaillais mmh. très bien, mmh. mais j'avais un problème personnel, c'est-à-dire que je ne m'aimais pas du tout. -à -dire je Des petites. Des petites, je ne m'aimais pas du tout. Euh, je pouvais me regarder dans le miroir, je ne me trouvais pas belle. Euh, par rapport aussi à ce qu'on m'a dit dans le passé aussi, on me disait oui Marion, t'es trop comme ça, Marion, t'es mmh. comme ça. Et euh, du coup, ça a créé quelque chose en moi. Mmh. Donc j'ai grandi, grandi comme ça. Et euh, voilà, pour l'instant, c'était comme ça. J'avais un manque de confiance en moi. Et ensuite, à 9 ans, je suis venue en France. Mmh. Je suis venue en France, ça s'est très bien passé. Et, du coup, j'étais en SEM 1. C'était en SEM 1, je suis rentrée du coup en primaire. Mmh. Et euh, déjà, j'étais... Euh, ça m'a changé. Le Congo et, le, et la France, ça m'a vraiment changé parce que c'est pas du tout pareil. Les tu personnes, as pu t'adapter J'ai pu m'adapter, mais c'est pas du tout pareil. Mm -hmm. C'était vraiment pas pareil. Les personnes sont pas pareilles. Par exemple, euh, au Congo, j'étais plus indépendante, on va dire. Mm -hmm. En France, j'ai dû euh, être, euh, par exemple, euh, quand je demande de sortir, enfin quand je sors, je dois demander oui. de, de sortir malgré que j'étais petite au Congo. Je sortais quand je voulais. Mm -hmm. Du coup, il y avait un peu des quelques changements et tout. Mm -hmm. Mais ça s'est très bien passé. Donc en primaire, euh, je travaillais bien. À l'école, comme d'habitude, mais il y avait un problème. J'avais vraiment un problème avec les gens, c'est-à-dire les gens me fuyaient beaucoup. Il te fuyaient. Me fuyaient. Tu que... savais pourquoi? Oui, parce que euh, parce que j'étais euh, une fille qui euh, qui cherchait des problèmes avec tout le monde. Ah, Tellement. Je met la bagarre. C'est ça. C'est ça. <rire> C'est exactement ça. Et euh, tout le monde me fuyait, c'est-à-dire je pouvais être euh, avec des gens, je rentre en classe, on me regarde. En gros, en oh, pas elle quoi. Oh, bah elle. Alors que j'avais seulement 9 ans, je venais d'arriver, je créais wow. vraiment des problèmes. Et mmh. c'était moi vraiment la cause des, des problèmes à chaque mmh. fois. Et euh, du coup, je me sentais vraiment inférieure aux autres. Je trouvais que les autres, bah, ils étaient intelligents, par exemple, et que moi, je ne l'étais pas. Euh, là, ça, ça s'est encore empiré par rapport à, à mon physique. Je pouvais me regarder dans le miroir et je me disais « Mais Marion, t'es comme ça. « T'es trop maigre, Marion, t'es comme ça, Marion, tes oreilles. » J'étais vraiment complexée de mon corps et de mes oreilles. Mmh. Et je ne pouvais plus. Et des fois, ça m'arrivait de pleurer dans ma chambre parce que je ne me trouvais pas forcément belle aussi. Et euh, à un moment donné, je voyais en primaire, quand t'es en primaire, on voit des amoureux, les amoureux, tout ouais. ça. Moi, je me disais « Mais pourquoi pas moi ?» Et tout ça. Et je me disais « Mais c'est pas possible, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi pas moi ?» mmh. Et euh, je voyais des, les gens de ma classe, des garçons de ma classe, jouer avec d'autres filles, même jouer euh, normalement, et moi j'étais toujours à l'écart j'étais toujours à l'écart, je me posais vraiment des questions je me dis mais ça se trouve je suis vraiment bizarre ça se trouve mmh. que je mérite pas ma place mmh. je mérite pas ma place et que Vaut mieux que je retourne même au Congo. Même carrément, j'ai eu même des pensées de, de, de, de partir, enfin partir, repartir au Congo. Oh. Alors que la France, je trouvais que c'était mieux que le Congo, mais j'avais oui. envie de repartir juste parce que les gens ne m'aimaient pas en fait. Et euh, tellement euh, les gens me, me repoussaient, je voulais à tout prix créer des problèmes pour me faire remarquer. J'aimais beaucoup, euh, par exemple, euh, je me rappelle une fois, c'était en cours. C'était toujours en scène1 euh, J'ai demandé à quelqu'un de fermer la fenêtre. La personne ne voulait pas parce que non, c'est la lumière, pardon. dis moi c'est la lumière. J'ai dit d'éteindre la lumière parce que ça me faisait mal aux yeux. La personne a dit non, on a besoin de la lumière. J'ai commencé à m'énerver, juste comme ça. Non, t'éteins la lumière. J'ai dit t'éteins la lumière parce que j'ai mal en fait, juste pour que bah les gens me remarquent en fait. Remarquer. Et euh, ça a commencé comme ça. Ce sentiment de rejet en voilà, fait et du ça C'est ça. Tu cherchais aussi du, à. Voilà, exactement c'est <rire> ça. C'est ça, et euh, c'était vraiment invivable, c'est-à-dire tous les jours je devais me disputer avec quelqu'un, sinon ça n'allait pas en fait. Au fond, ça me faisait mal de me disputer avec les gens, mais j'aimais ça en fait, parce que je voulais me faire remarquer en fait. Et euh, du coup voilà, et même des fois je me battais, je me battais euh, après les cours, je me battais avec mes copines, mes propres copines. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, arrivé euh, au, euh, au collège, au collège, comme d'habitude, je travaille toujours bien. En fait, ce n'est pas le problème à l'école, enfin, mmh. niveau études, c'est plutôt mon comportement. En fait. Là, ça s'est empiré. C'est-à-dire, euh, je commençais à être insolente envers euh, les professeurs. Mmh. C'est-à-dire, je pouvais même insulter mmh. les professeurs devant eux. Carrément. Carrément. Je, pouvais, euh, je me rappelle d'une scène, euh, c'était ma prof, c'était euh, une principale, fin, euh, mmh. principale oui. et euh, elle m'avait disputée parce que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a poussionnée. Et moi, j'ai dessus elle m'a poussionné sans faire extrait. Et moi, j'ai dit, pourquoi tu me poussionnes ou un truc Comment j'ai fait ça ouais. Et c'est vraiment des comportements. T'as pas à faire ça. Oui, bien sûr. Et euh, c'est vraiment pour vous expliquer que vraiment mes comportements, c'était mon comportement, Et il était coup, vraiment pas bien. d'où venait cette colère Parce qu'il y a une colère là, en fait, qui, qui se manifestait à l'égard des autres. C'est-à-dire que tu, d'où venait cette colère, en fait il y avait... Parce que justement, en fait, euh, par rapport à mon physique, on me critiquait beaucoup par rapport à mon physique. Mmh. Et je me suis dit, faut que. En fait, je montre que je suis la fille forte. Parce qu'en fait, mmh. avant, j'étais une fille très, très sensible. Je suis très, très sensible, mmh. en fait. Et je voulais montrer une autre personne de moi. Ouais. Je voulais montrer que moi, je suis la, la personne impulsive, la personne, tu me touches pas. Moi, je suis Marion, tu je suis es comme ça. Tu un autre personnage. Voilà, c'est ça. Je voulais vraiment montrer que moi, tu me touches, tu vas me voir, quoi. Je voulais <rire> vraiment montrer ça. Tu vas me sentir ça. passer. Oui, c'est <rire> ça. C'est ça, je voulais vraiment montrer ça. Et euh, au collège, ça a empiré vraiment. Là, ça a commencé à empirer. Mes bulletins, euh, c'était bien bien ma moyenne elle était bien juste les appréciations Marion impulsif Marion euh, euh, se bagarre tout le temps Marion bavard tout le temps c'était mon bulletin il était vraiment catastrophique mais pourtant tu vraiment... avais de bonnes notes Oui voilà c'est ça mais le comportement Et le comportement il était vraiment euh, voilà comme ça qu'on peut avoir, euh... avoir de bonnes notes avoir avoir, avoir aussi avertissement de comportement J'avais jamais compris ça en fait je comprenais ça. pas comment on peut Et avoir de super bonnes ça. notes mais le comportement euh qui laissait vraiment à désirer C'est ça, j'avais des blâmes, des exclusions. Même une fois, je me suis battue avec un garçon euh, de mon école. Je ne sais plus pourquoi, mais je me suis battue avec lui. Et euh, j'ai un eu exclu, une exclusion. Tu as été exclue Oui, exclue euh, de l'école vale, enfin, pendant deux jours. Et euh, ça a vraiment commencé comme ça. Et euh, à ce moment-là, je me, je me disais... Au fond de moi, je ne me comprenais pas non plus. Je me disais, mais pourquoi je suis comme ça Je me remettais quand même en question. C'est-à-dire, dès qu'il se passait des choses, je me disputais avec eux, je me battais toute seule dans l'intimité, je pleure Et je me disais « Mais Marion, pourquoi tu es comme ça Pourquoi mmh. tout le monde te déteste À un moment donné, c'est toi le problème. Mmh. » Et je me suis mise un jour à me dire bah, « Au pire, euh, je vais essayer d'avoir plein d'amis, de me créer encore une autre image en fait. Je me suis dit, il faut que j'essaie d'être la... On supprime l'ancienne la et on refait une nouvelle voilà, Marion ça. pour moi. Si, si je changeais d'habit à chaque fois, ouais. en fait, c'est ça. Et je me suis dit, il faut que je recrée une autre, une autre Marion. Je vais essayer d'être la fille cool. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je commence à maquiller, par exemple, à me maquiller pour que bah, les, les gens commencent à me remarquer mmh. les, du côté des filles qui me disent, Waouh, mais elle se maquille trop bien, j'aimerais mmh. bien être comme elle, comment elle s'habille, j'aimerais trop être comme elle. Et côté des garçons, waouh, elle est trop belle, mmh. euh, moi aussi j'aimerais bien être avec elle, tout ça, mais vraiment des, des pensées, vraiment, euh, je recherchais vraiment euh, l'amour des autres en fait, vraiment l'amour des autres. Et du coup, Et euh, euh, dans tout ce qui se passe là depuis, tu, tu, tu étais croyant, tu croyais en Dieu, enfin comment ça s'est passé tu? Euh, euh, tu as grandi dans une famille croyante Comment ça s'est passé en fait Alors oui, j'ai grandi dans une femme croyante. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'au Congo, euh, j'étais catholique en fait. C'est-à-dire, euh, je savais qu'il y avait un dieu. Mais en fait, je priais Dieu, mais avec des choses à côté, comme mmh. par exemple, je priais les saints, je priais Marie, je priais avec des chapelets, par exemple, mmh. aussi. Euh, je me rappelle même, j'allumais des bougies pour prier, tout ouais, ça. Ouais. J'étais en fait dans, dans cet environnement-là, euh, même mes parents m'apprenaient à prier comme ça, en fait. Mais je savais qu'il y avait un Dieu, et je savais qu'un Dieu m'appelait à faire quand même des choses. Mmh. Au fond de mon cœur, malgré que j'étais petite, je savais que Dieu m'appelait à faire des choses, mais j'étais entre les deux, les saints, et le vrai Dieu, en ouais, fait. en fait, tu voilà. encore dans. Tu croyais vraiment en Dieu, tu étais dans les actes religieux, mais tu n'avais pas rencontré ce Dieu-là, en fait. Tu as entendu parler de lui, tu, tu parlais de lui, etc., mais tu ne l'avais pas véritablement rencontré. C'est ça. Je n'avais pas encore rencontré vraiment le Jésus que j'ai rencontré maintenant. Yes. Tu Je pas. <rire> Seulement, je savais. mais wow, j'avais pas. Wow. Ah, je pas. Enfin, mais voilà. Et euh, du coup. Euh, je me suis créé une autre image, je me suis dit faut que je sois vraiment agréable aux yeux des, des hommes en fait uh -huh. alors qu'on doit être agréable aux yeux de Dieu, pas Amen, des hommes et ça. moi je voulais trop comme qu voix quoi et euh, du coup j'ai commencé à faire ça même euh, carrément mes proches me le remarquaient Marion mais pourquoi t'es comme ça même à l'école pourquoi tu essayes de te faire remarquer aux yeux des, aux yeux des hommes en fait et euh, à un moment donné on m'a interdit de me maquiller mais moi J'allais me maquiller en cachette. C'est-à-dire, avant d'aller à l'école, moi, je partais. Je partais dans les toilettes, dans l'immeuble. Je freinais mon mascara, je me maquillais, je me maquillais. Je vais je descendais chez toi pas, sans maquillage. Oui, et je et me maquillais. Je me maquillais avant d'arriver à l'école. Oui, c'est ça. Et je me rappelle même à un moment, euh, j'ai inventé, j'ai dit que j'avais des problèmes de vue. Parce qu'à cette époque-là, c'était à la mode de mettre des lunettes, les appareils dentaires, tout ça. Donc moi, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais être à la mode. En fait, moi aussi, je veux montrer que j'ai des, ouais. des lunettes, ouais. des rébans, tout ça. Ah, Donc, je me suis dit, des rébans. Ça, ah d'accord, faut que j'ai des lunettes et tout. <rire> Mais sauf qu'en fait... Bah, mes lunettes c'était pas des rébans c'était des lunettes rouges toutes carrées tout ça non, mais des lunettes euh, c'est pas c'est pas joli quoi c'est vraiment pas en joli encore plus la honte. voilà c'est ça c'est ça et du coup bah moi j'avais trop honte et du coup ma, ma maman me disait mets tes lunettes pour aller en cours moi je descendais l'immeuble j'enlevais et je partais sans lunettes à l'école pour pas qu'on me dise Marion la honte c'est quoi ces lunettes quoi donc euh, je montrais vraiment une autre image en surtout fait. que tu étais en quête de reconnaissance c'est ça tu cherchais à plaire aux autres ça. à avoir à euh, avoir euh, un vraiment. bon regard vers toi C'est enfin comme si c'était aussi de l'idolâtrie parce oui. que j'idolâtrais vraiment les gens. Je voulais, c'est comme si en fait je priais pour les, je priais les hommes en fait. Ouais. Je veux que que toi en fait, je veux toi et c'était vraiment pas bien. Et euh, au fur et à mesure, bah j'ai continué comme ça et euh, je me suis dit à un moment donné, stop, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Euh, il se passe vraiment euh, quelque chose en moi. J'ai remarqué au fond de mon cœur qu'il y avait un manque en fait que j'essayais de combler avec les hommes, les hommes avec un grand H. Je voulais à tout prix des, des copines. Euh, je voulais tout ça, en fait. Même Je me rappelle, même sur les réseaux sociaux, c'était pareil. C'est-à-dire, euh, je cherchais même les abonnés, par exemple. Mm -hmm. Les abonnés, j'essayais à tout prix de parler aux personnes sur euh, les réseaux sociaux, juste pour avoir plein d'amis. Pourtant, je ne les voyais pas, hein, je ne les voyais pas forcément, mais j'avais beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Et mm -hmm. je voulais à tout prix ça, en fait. Avoir euh, des amis, avoir des amis, surtout que je n'avais pas vraiment d'amis en vrai, dans la réelle vie, euh, dans la vraie vie, pardon. Et euh, même eux-mêmes, ils m'abandonnaient, c'est-à-dire, ils me disaient « Oui, Marion, toi, t'es tellement comme ça, euh, tu t'énerves trop vite, Marion, t'es trop comme ça, donc moi, je vais plus être ta copine et tout ça. » Donc j'étais vraiment seule, en fait, et je, je, je pleurais vraiment. J'étais vraiment triste au fond de mon cœur. Je montrais que j'étais heureuse, mais au fond, j'étais vraiment okay. très, très, très oh. triste. Il y avait vraiment ce manque en moi, en fait, et je pensais que ce manque que les hommes pouvaient le combler alors que pas du tout, en fait, il oh. manquait un Jésus, il manquait un yes. Dieu, en fait, yes. et euh, je, recherchais, je recherchais tout ça, en fait, et euh, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible que je ne peux pas continuer à vivre comme ça, euh, parce que j'ai pensé même à l'éternité après, après la mort, qu'est-ce que je vais devenir, oh. est-ce que ma vie plaît à Dieu, en fait est-ce que ma vie a vraiment Dieu? commencé à te poser des questions. J'ai commencé, à à c'est ça. J'ai commencé à me poser des questions, et c'était en 2017. C'était en 2017, et je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Mm -hmm. Je ne peux pas vivre comme ça parce qu'au fond, il y a un Dieu qui me cherche. Il y a un Dieu qui me cherche. Et euh, quand je dis, je, re je, re je ressentais un vide, mais c'était vraiment, vraiment réel. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'était comme quelque chose de euh, de physique en fait, mm -hmm. Là, quand on, des fois quand on dit je ressentais un vide, on a l'impression que c'est dans notre cœur on peut pas comprendre, je peux qu expliquer oui. comme ça, mais c'est vraiment un vide, ça veut dire que ça m'atteignait même sur mes sentiments, mes émotions, mm -hmm. je me sentais vraiment mal en fait, et il euh, y a même un verset qui dit dans la Bible, dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous vrai. donnerai du repos, okay. et euh, je me suis dit, non, faut que je vienne à Dieu, faut que faut que je cherche Dieu en fait et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à invoquer Dieu. J'ai commencé à même lire la Parole de Dieu, alors que je lisais la Parole de Dieu, mais pas, enfin, je lisais comme ça, comme un livre, comme un roman ouais. en fait. Là, je me suis dit, il faut que je lise la Parole de Dieu, il faut que j'essaye en fait. J'ai commencé à lire la Parole de Dieu. Dieu a commencé à me parler, j'ai commencé à comprendre ce que Dieu voulait pour moi. Et j'ai commencé même à prier, euh, voilà, mais c'était, on va dire, banal. Euh, ensuite, je suis partie en vacances euh, chez ma tante, en Normandie mm -hmm. et euh, dans son église voilà c'est vraiment une bonne église et euh, c'est à ce moment là que j'ai vraiment rencontré christ comment ça s'est passé comment ce ça s'est passé alors <rire> déjà il euh, faut savoir entre temps euh, j'avais demandé pardon à Dieu. J'avais dit quand même Seigneur pardonne-moi pour mes péchés, mais je ne savais pas qu'il y avait une prière de repentance mmh. véritablement en fait. Mmh, mmh. J'ai dit Seigneur pardonne-moi pour tous mes péchés parce que euh, je suis impudique, parce que je recherche beaucoup l'amour des hommes, parce que je mens, tout ça j'ai demandé pardon à Dieu, mais je ne savais pas qu'il y avait une prière de repentance, mmh. j'ai demandé ça juste comme ça quoi. Et euh, donc je suis partie en vacances et dans son église, euh, le pasteur prêchait, le pasteur ouais. prêchait sur l'amour de Dieu, etc. Et euh, à un moment donné, on commençait à prier. On commençait à prier et le pasteur, il est passé à côté de moi. Et le Saint-Esprit lui a parlé de moi et s'est retourné vers moi. Et il a mis sa main sur ma tête. Wow. Et à un moment donné... Localisation divine. C'est ça, localisation. Non, là, c'est mon jour, ouais. en fait. Il fallait, il fallait. Wow. Et, je me suis... et euh, à un moment donné, j'ai senti la présence de Dieu pour la première fois. Pour la première fois, vraiment, j'ai senti la présence de Dieu. Et euh, je suis tombée sur l'onction. Je suis tombée sur l'onction. C'est-à-dire Parce qu'il <rire> faut bien expliquer c'est quoi ton sous sur Parce que y a des euh, gens qui peuvent ne pas comprendre. Tellement la présence de Dieu, elle là que je suis plus moi-même, enfin, c'est-à-dire comme ça. Si tu perds tes forces. Voilà, c'est ça. Il y a la, perds la puissance de Dieu qui se manifeste. Voilà, et... c'est ça. La puissance de Dieu se manifeste en moi et euh, c'est comme si je suis plus moi en fait. Mmh. Enfin, et dès vraiment que la preuve de Dieu. Mmh. Oui, je suis tombée mmh. et euh, je me suis relevée. Euh, j'ai commencé à dire « Seigneur, pardonne-moi ». Là, à ce moment-là, je commençais à faire ma prière de repentance. Véritable repentance. Et j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi parce que je ne suis pas digne. Pardonne-moi wow. parce que je ne te mérite pas, au fond, je ne te mérite pas. J'étais loin de toi, mais pardonne-moi. Pardonne-moi, je, je veux te suivre aujourd'hui. Je veux marcher avec toi. Wow. » Et euh, la présence de Dieu m'a vraiment... C'est vraiment incroyable, en fait. Wow. C'était vraiment <rire> incroyable. Non, là, je ressens vraiment ce moment. C'était vraiment mm. magnifique, en fait. C'était vraiment magnifique. Et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré rencontré Christ et euh, jusqu'à ce jour euh, je je veux marcher qu'avec lui parce oh que euh, au final euh, le manque que j'avais il a réussi à le combler uh -huh. il a réussi à le combler euh, j'ai compris que Dieu m'aimait d'un amour incroyable et même plus que mes parents et même plus que mes amis et même plus, oh. plus que toute personne et même plus que toute personne et j'ai vraiment compris que j'étais euh, euh, J'étais j'étais belle à ses yeux. Yes. J'avais un beau corps à ses yeux parce que je, je suis le temple du Saint Esprit en fait. Je suis le temple du Saint Esprit donc je sais que je suis belle. Maintenant je sais que j'ai plus à à me comparer aux autres en fait, okay. à rechercher l'amour des autres, à ça. me dire que j'ai besoin de m'habiller comme ça pour que les hommes me remarquent, ouais. à me maquiller comme ça pour que les hommes me remarquent. Et euh, c'est vraiment là que j'ai donné ma vie à Christ et que ma vie a changé. Amen. C'est ça parce changer. que tu au final tu as l'attention de Dieu, yes, et c'est la meilleure des choses. Yes. Parce qu'au final, on ne vit pas pour les autres. Yes, amen. Une fois que Dieu nous a validés, c'est bon. bon, ça suffit. En fait. Même bon. si ça les suffit. hommes ne nous valident pas, Dieu nous a validés. Et, yes. et c'est vrai en fait que quand on est dans cette quête de reconnaissance, on est prêt parfois à faire des sacrifices, à faire des choses, mm -mm. où on se plie en mille, tout simplement parce qu'on a ce besoin. en fait. Et aujourd'hui, yes. du coup, le fait d'avoir rencontré le Seigneur, euh, Comment, en fait, ça s'est passé Que Ça a été un processus, ça a été radical Comment t'as, au fur et à mesure, pris conscience de ton identité Comment, en fait... Euh, comment ce processus, en fait, comment ça s'est fait alors tout d'un coup, bam, t'as eu la révélation et... Et, euh, et puis c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ou est-ce que... T as eu une révélation à un moment, mais il a fallu quand même faire un travail, je sais pas, en lisant la parole de Dieu au fur et à mesure, dans ta communion avec le Seigneur. Comment comment ça s'est passé en fait, le fait de que t'aies plus besoin en fait de que tu sois plus en quête en fait de reconnaissance. Comment Dieu t'a guéri, comment comment ça s'est passé Alors sincèrement, pour euh, pour que je puisse véritablement connaître mon identité en Christ, ça a mis du temps quand même. Mmh. Ça a mis du temps. C'est-à-dire, je savais des choses. Mais c'est comme si je doutais de la parole de Dieu. Par ouais. exemple, quand, quand c'est écrit dans la parole, je suis une créature mer merveilleuse. Je le savais, mais il fallait, fallait encore que je médite la parole encore, en fait. Et surtout que euh, j'étais dans une église où je n'avais pas forcément de suivi. Comme quoi, avoir une église où il y a du suivi, c'est très important. Et je n'avais pas forcément le suivi. Donc, c'est-à-dire oh. ma relation avec Dieu, c'était vraiment toute seule, dans l'intimité. J'allais à l'église pour voilà. aller l'église comme ça mais c'est vraiment toute seule où je cherchais vraiment vraiment vraiment Dieu mmh. et euh, ça a mis du temps à, à connaître mon identité mais au fur et à mesure ça allait en fait et euh, par rapport à être radical euh, après j'ai plus plus plus en plus je méditais la parole de Dieu plus euh, je devenais de plus en plus radicale, mm -hmm. mais sinon, c'était vraiment là, à ce moment, que j'ai vraiment décidé de suivre Dieu. Mm -hmm. Donc mm -hmm. euh, voilà, après, je me suis améliorée de fur et après tu voilà, Après, t'as été radicale voilà. dans certains choix, donc oui, ça, c'est bon, ça. là, j'arrête, oui, ça, c'est fini. Oui, et qu est, qu est, bah, justement, quelles, quelles, quelles ont été les choses où tu as été radicale Par exemple, moi, je sais que quand je me suis convertie, j'étais radicale, je me suis dit oui, c'est fini, j'écoute plus de musique mondaine, mm -hmm. euh, je, je vais plus en boîte, mm -hmm. les relations, tout ça, les trucs de drague, séduction avec les hommes, c'est terminé ça a ma vie en règle. Après, il y a d'autres choses aussi qui ont pris plus de temps, mmh. parce que c'est un processus yes. euh, de connaître Dieu, son identité, mais il y a des choses qui ont vraiment été radicales euh, quand j'ai rencontré le Seigneur. Et toi, quelles que ont été ces choses-là, en fait où, euh... Alors moi, j'ai donné ma vie à Christ en 2017. Mmh. La musique mondaine, j'ai arrêté en 2018, par exemple. Mmh. Donc... Euh, non, non, carrément, j'ai arrêté oui. en 2017. Oui. J'ai arrêté... Euh, la même année ou la même année L'été, quand j'ai rencontré Christ, j'ai arrêté à ce moment-là. Quand même un tout petit peu, je recherchais quand même les la, les hommes, enfin les hommes avec un grand H, mais ça, ça oui, disparaissait à, au fur et à mesure. Et oui, à mesure. Ça. Mais Dieu m'a montré quand même que j'avais pas besoin de ça. Oui. Mais euh, je retombais quand même mais un mais peu. le temps de voilà que notre âme comprenne, yes. qu'on qu comprenne en fait que là, ça y est, on est dans une nouvelle saison. On est on est avec le Seigneur maintenant. On... On n'est plus la même personne qu'avant, en fait. Yes, il y a des choses yes. qui ont changé, il y a des choses que Dieu a changées dans notre cœur et on n'est plus pareil, en fait. Yes. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Dieu que, un plaisir. que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier vraiment pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui Manque de confiance en elle-même, qui vraiment cherche l'approbation des autres, c'est qu'il y a des blessures quelque part. Il y a des blessures. Et, euh, mais il faut savoir que Dieu est capable de restaurer votre cœur. Dieu est capable, en fait, de, de, de vous guérir en fait, de toutes ces blessures et même de toutes ces paroles méchantes, mauvaises, dégradantes que les gens ont pu dire sur vous. Vous les avez acceptées. Mais il est temps de dire stop à tout ceci et de refuser ces mensonges-là. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous aider dans cette démarche-là. Alléluia, Père éternel, je te prie et je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu puisses maintenant aider, Seigneur, toutes ces personnes qui nous regardent à prendre confiance, Seigneur, en elles-mêmes, Seigneur, qu'elles puissent réaliser, Seigneur, qu'elles ont de la valeur à tes oui, yeux, Seigneur, que, Seigneur, prie, je que je tu je les as créées comme des, Seigneur, des Seigneur, merveilleuses créatures, Seigneur, euh, qu'ils sont, 70. Qu sont remplis de talents, Seigneur, et de qualités. Seigneur, nous refusons. Je prie, Seigneur, afin que toute parole dégradante, Seigneur, toute parole méchante, Seigneur, qu'elles ont accepté, qu'elles ont cru, Seigneur, soit maintenant euh, rejetés, annulés au nom de Jésus. Nous les refusons, nous refusons ces paroles. Je prie que tu puisses lui donner de refuser ces paroles au nom puissant de Jésus. Ouvre-lui les yeux, Seigneur, que ses écailles tombent, Seigneur, que le mensonge soit exposé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses guérir son cœur. Seigneur, à cette personne qui me regarde maintenant, que tu puisses guérir son cœur, Seigneur, que tu puisses restaurer son cœur, Seigneur, et l'amener à toi, attire-la à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, alléluia. Amen. Et toi qui, qui me suis, tu, tu ne connais peut-être pas le Seigneur Jésus de manière... Intime personnel. Tu veux, toi aussi, accepter le Seigneur Jésus. Tu veux faire partie de la famille de Dieu. Tu veux naître de nouveau. J'aimerais te donner cette opportunité aujourd'hui de prier avec toi. Là où tu es, tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter ces paroles à haute voix et dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Révèle-toi personnellement à moi. Je veux m'abandonner totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma vie passée. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Libère-moi de tout complexe. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia en toi, le Seigneur, gloire à Dieu et félicitations à toi. Si tu as Amen. fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu est ton père, Dieu est ton ami, Dieu est ton confident. Vraiment, fais-lui confiance. Tu n'as pas besoin d'être religieux ou faire des actes religieux pour mmh. atteindre Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu son enfant et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a effacé tous tes péchés. Tu peux recommencer à zéro avec Jésus cette fois-ci. Et c'est ta meilleure vie avec le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié pour ce témoignage. Merci encore, Marion. Merci, que Dieu te plaisir. bénisse. Amen. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez un témoignage aussi à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage.